À 12h sera au rendez-vous à 12h. de remettre mettre à penser John Cage qui, qui est mort et l'as la dernière qui préparait ses pianos, qui mettait plein de dix, enfin, il faisait des choses assez fortes avec ces, ces, cet instrument alors j'ai l'idée, je ne sais pas si un jour ça viendra, de, de trafiquer le vibraphone, peut-être de le jouer d'une autre manière parce que je crois énormément à cet instrument qui est relativement gros dans notre euh, ère contemporaine c'est un instrument qui a à peu près euh, bon, il a après, à peine 40 ans même pas je pense et euh, à faire. bon, il y a le jazz, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut faire autre chose avec cet instrument. C'est bon comme un orbe, on peut, il est, on peut jouer très rythmique, harmoniquement et mélodiquement. Il est fait, mais c'est un, un instrument qui est très difficile à pratiquer dire, parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas un piano. Hein. Les <rire> En même temps, les gens faisaient des exercices uniquement pour garder la peut-être Voilà. Ah, oui, oui, ça. Ah. explique La variété des rythmes de Gramoun Lélé. Lélé est né dans une famille de travailleurs engagés où se mêlaient malgaches, africains et indiens. Avec sa musique Maloya, Gramoun Lélé a conservé une énergie de jeune homme. C'est pourtant un des plus vieux musiciens de la Réunion. Le Gramoun signifie le vieux en créole, celui qu'on respecte. Seuls les descendants d'esclaves chantaient et dansaient le Maloya. Méprisé, combattu, le Maloya a la force d'une musique rebelle aujourd'hui revendiquée par l'île de la Réunion. En 1977, Lélé, de son vrai nom Julien Ernest Phileas, a créé avec sa famille la troupe Lélé. Toutes ces familles Accepté. Ribnéa François, étranger, Pascal Ilata, étranger, Jean-François, étranger. À part ça, le fils Gaboun Lélé. Et le fils Gamoun Lélé. Et Madame Gaboun Lélé. Le fils Gaboun Lélé. La fille Gamoun Lélé. Le fils Gamoun Lélé et la nièce Gamoun Lélé, le fils Gamoun Lélé et le fils Gamoun Lélé. Voilà, tout c'est la troupe Lélé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personnes de la troupe Lélé. Et maintenant Gramoun Lélé travaillait comme ouvrier dans une usine sucrière de Beaufond. Il vient de prendre sa retraite et en a profité pour enregistrer son premier disque. Il n'y a pas d'âge pour le Maloya. un petit attendre C'est mon passion, c'est mon, mon, mon passion à moi. M'y j'aime ça. Vois? Mais comme euh, moi l'ai toujours dit, moi j'en ai 63 ans. Si tout le temps, mon dépied bouge encore, mon dé bouge encore, mon cœur bat encore, parole y a sortir dans mon bourse pour moi, pour santé. mais reste toujours dans mon malheur. Si je ne suis plus capable, parce que aujourd'hui, je me laisse, je ne monte pas moi c'est pour ça ma que ma je dresse ma Quand je dresse ma maille, quand je suis capable, je dresse je capable, ma monte. Mais quand ma je prendre là, Si je suis encore du parce que je Je ma machine ou bien regarder machine, je vais Parce a cause. Je suis pas pour ça. pour ça. Je suis pas ça. pour ça. Je pour ça. <academia> je